Bon, ça c'est fait. Bon, pas pense. Et hey, Tu dois terminer mon jeu de Sonic Mania S'il te plaît, frère J'ai trop envie qu'on s'amuse dans des univers incroyables Tu t'es bien amusé avec... Genre avec les de Aventures ou encore avec mon ami Tess ou plein d'autres personnages, il n'y a peut-être pas Knuckles, mais bon... Au moins, euh, tu pourras le jouer dans... Euh, quand tu relanceras une partie Alors, s'il te plaît, je veux qu'on continue notre aventure de, Tous les deux, ensemble, à main dans la main Ne change pas de jeu, s'il te plaît s'il te plaît, mets un pas, mets un pas, s'il te plaît. Bon bah c'est parti pour m'agricer, hein. Mais qu'est-ce que tu fous Pourquoi tu me lâches comme ça c'est méchant quand même ce que tu m'es en train de faire là. On avait des bons amitiés entre toi et moi. On s'amusait en train de jeter des carapaces, en train de jeter des bombes. Même si t'étais toujours en tu t'avais des pièces et au moins t'avais des carapaces pour te protéger avec des bananes. Mais s'il te plaît, me lâche pas, t'auras des amis qui auront la Switch, même s'ils seront pauvres. Alors s'il te plaît, me lâche pas comme ça. Non, pas la boîte, pas la boîte, pas la boîte, pas la boîte, pas la boîte. Bon, on va faire son morceau maintenant Mais je suis con, je, je suis une télé, pourquoi faire ça, quoi Hé, hey, frère C'est oh. moi, Rayman Tu te rappelles Tu jouais avec Crash Bandicoot aussi c'était la bonne époque, alors je voudrais bien que tu... Attends, déjà, on va attendre le Rayman 4, et après j'y jouerai. Ok C'est pas con ce que tu viens de dire, mec. Bon bah, à la prochaine fois, hein. Bon. le je jeu quand même à ce putain de Mario Odyssey, quand même, merde Ah, encore. Bon, bah, il me reste une chose à faire. Partir, trouver un vide, mourir. C'était le meilleur tutoriel que j'ai fait au monde. C'est pour un bonjour.